Il y a un projet de loi de réforme des retraites qui va tous nous impacter, qui est profondément injuste. Regardez les articles, le Conseil d'État, hier, a dit que c'était la le, quasiment, les pires textes qui a été sorti. Les, il est nécessaire de re-réfléchir la société. Les retraites, en fait, enfin, on en parlait un petit peu aussi entre nous. C'est un peu la Widow qui a fait déborder le vase, Il faut se battre parce que euh, ça ne sera pas en, en demandant gentiment. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on on a fait le lien avec un euh, avec collectif euh, d'artistes pour organiser un événement euh, directement dans le hall de la gare pour rappeler. A la fois que les cheminots sont toujours mobilisés dans la grève et pour le retrait de la réforme, de la contre-réforme voulue par Macron et imposée par Macron. Aujourd'hui, on a un collectif d'artistes qui est venu faire symboliquement et plus que ça d'ailleurs parce qu'on souhaite aussi abonder la caisse de grève aujourd'hui par le biais de cet événement-là. Et on les remercie fortement. C'est aussi ce qu'il y a dans le collectif, il y a des personnes qui sont vraiment artistes ouais, ouais. qui. en. Ont... Qui pour lesquels ça occupe une grande partie de leur vie. Et puis il y a des personnes euh, comme moi qui, moi j'ai un métier, et puis j'aime chanter à côté, j'aime tout ça. Je pense qu'on n'est pas les seuls, on est certains dans le collectif à être euh, dans la rue depuis plusieurs mois, voire depuis un an pour certains, avec les manifestations de gilets jaunes. Et euh, là on se dit, ben voilà, comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on aime, et en même temps euh, servir aux causes qu'on a envie de défendre et euh, ça nous fait du bien à nous aussi parce que ça donne un autre, euh, un, un autre visage et puis ça varie ouais. aussi nos ouais. manières de protester. Ouais. Avant-hier on a, on a chanté dans la, dans la manif et à des endroits, on a chanté face aux policiers aussi, il y avait des choses assez, assez fortes je, ouais, je crois. Ouais, ouais. Et euh, on avait des petits panneaux avec des nuages, des trucs un peu abstraits pour que ça, ça éveille un peu l'imaginaire des gens. On était avec des parapluies aussi donc euh, voilà, euh, jouer avec le sens et jouer avec tout ça. Et puis on appelle ça collectif, on en parlait tout à l'heure, mais ça reste quelque chose de très ouvert. Donc s'il y a des personnes qui font de l'art, du chant, de la danse, des arts plastiques, enfin qu'ils restent bienvenus et l'idée c'est de se rassembler dans un grand nombre pour faire des actions autour de l'art. Ce, ce qui est très intéressant quand même, c'est que lorsqu'on se rassemble tous ensemble et nous, pour nous aussi, cheminots, ça vient un peu démonter la communication gouvernementale et médiatique hein, qui, a, qui a visé quand même... Nous faire passer pour des gens qui étaient spéciaux, pour des travailleurs des travailleuses qui se battaient simplement pour l'âge pivot. Et en réalité, nous, ce pourquoi on se bat, et comme l'a dit le camarade, c'est à la fois contre un retrait d'une réforme des retraites qui vise à capitaliser, si vous voulez, cette goutte de solidarité, cette répartition. De, euh, de nos retraites euh, demain, des demain, hein. c'est-à-dire que, en gros, tout le monde a bien compris que, euh, en réalité, euh, on se bat non pas pour, si vous voulez, se bat pour une retraite, pour une fin de vie, mais on se bat parce que euh, pendant des années et des années, on a vendu notre force de travail et qu'à un moment donné, c'est légitime qu'on puisse avoir un temps de repos et qu'on puisse profiter de la vie à travers euh, nos retraites. Et cette réforme-là, demain, euh, si, elle, si elle rentre en vigueur parce qu'on est encore en lutte et on a bon espoir qu'il y ait un retrait parce qu'on voit bien que qu'il y, y a des convergences et que nous cheminons, on ne s'est pas pour simplement pour nous et qu'aujourd'hui on a les étudiants, on a le secteur de l'énergie on a euh, des collectifs, euh, notamment l'Opéra de Paris on a euh, des artistes, des profs, etc. C'est pour une autre société qu'on qu se bat aujourd'hui et contre la volonté de nous faire euh, travailler toute notre vie et puis de nous faire baisser euh, nos salaires euh, mensuellement euh, puisque euh, même si intellectuellement on est contre cette euh, réforme on n'aura pas le choix que d'épargner dans des retraites complémentaires. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on perd peut-être un peu aujourd'hui dans la lutte et dans la grève, mais on perdra beaucoup demain puisqu'il bah, faudra reverser une partie de nos salaires donc, euh, aux banques, euh, aux assurances, euh, aux privés en général, pour pouvoir euh, avoir un complément de retraite puisqu'il est bien prévu dans cette loi que nos, euh, nos pensions de retraite... Ben, donc euh, il est très important euh, encore aujourd'hui d'avoir effectivement des, des, euh, des rassemblements comme ça euh, dans le cadre de la convergence dans de l'ensemble des secteurs et puis par de ceux qui travaillent. Mais on a aussi les retraités, on a aussi toute la jeunesse parce qu'à euh, la fois on se bat pour la mémoire de ceux qui ont euh, gagné ces acquis sociaux-là, mais on se bat aussi pour l'avenir, des générations futures. Et c'est là tout le sens et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de lâcher. nous cheminots, on ne lâche pas pour l'instant euh, la grève. Les retraites, en fait, enfin, on en parlait un petit peu aussi entre nous. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais on n'est pas. Là, si on lutte, ce n'est pas seulement pour les retraites, malheureusement. Les retraites, c'est ce qui a mis les gens dans la rue, et quelque part, tant mieux, au moins, les gens sont dans la rue. Mais euh, des... il voilà, y a des gilets jaunes qui sont en lutte pour plus de justice sociale depuis un an, et c'est aussi. Euh, un... On combat aussi en soutien à ces actions-là, de... ouais. dans ces revendications de plus de justice sociale, plus ouais. d'écologie, de... Bah je pense qu'il aussi ce qui est au centre un peu des, des idées de ce qu'on essaie de défendre, pour le, que ce soit conscient ou pas, c'est qu'il euh, est insupportable de penser que des gens puissent faire du profit sur nos retraites. En fait, c'est d'où ça vient. C'est exactement de la même manière qu'en France, on regarde les états unis on fait mais est -ce « Mais qu'est-ce qu'ils font Ils doivent payer pour avoir une assurance, pour se soigner ?» c Ça, ça, ça ne convient pas du tout. on partage les richesses, quand on partage le le temps de travail dans un pays où on a encore 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, si on, on partage ce temps-là, bah effectivement, on permettra à plus de monde, à la fois de, de démocratiser euh, l'art, la, la, la culture, d'y accéder aussi, parce que déjà, il y, y a ces problèmes d'accès aujourd'hui, parce que c'est réservé à une, certaine, à une certaine classe, et, et permettre d'avoir du temps aussi pour aider euh, ses enfants, partir en voyage, c'est cette société-là qu'on veut, et, et quand on sait qu'aujourd'hui, on a 0,01% euh, de la population euh, euh, qui contrôle environ 30% du PIB, on, on s'imagine qu'on peut leur prendre 2, 3, voire 10% euh, qui viendront compléter les 4% euh, qu'on vient taper euh, sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire 30 millions d'actifs. Donc il y a des solutions, il euh, y, y en a plein. Euh, et et aujourd'hui, euh, il, il est nécessaire de re-réfléchir la société comme l'ont fait les, les, les Gilets jaunes et comme le disent euh, mes camarades. C'est-à-dire que ce, ce point de concomitance qu'on avait sur, euh, sur la retraite, nous permet et nous permettra certainement d'aller encore sur un projet de société, encore beaucoup plus loin, parce qu'il bah, y a des attentes fortes des attentes très fortes, et puis face au bouleversement climatique, je crois que de toute façon ça va devenir une, une nécessité. Quoi. Donc, euh, donc ouais, euh, il faut se battre par contre, il faut se battre parce que ce euh, ne sera pas en, en demandant gentiment à, à, à ces gens-là euh, qui emploient euh, les forces armées au quotidien pour, euh, pour nous réprimer qu'on y arrivera. Donc euh, il faut euh, être nombreux et tous et... ensemble. <rire>